Maintenant, c'est seulement un piège chaud. Bon, ne fais mal, pas mal, c'est mal chaud, chaud. Pendant deux ans. Oui. Vous faites docteur déjà Oui, ma beaucoup. Ne pas grand-chose, comme ça. Ça veut dire toujours chaud. Toujours chaud, ni la nuit, ni la journée. Ok. Ou t'as tu as à frette. Oui, Amen. Ok. Ok. C'est pièce, ça va, vrai? Pièce, ça va, vrai? Pièce, ça Ok. Ok. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. déclaré que, quand magités, que corps retourne dans normal encore que température corps retourner dans normal encore moins by tout côté dans corps qui était occupé par des démons Marinette par des démons, du feu, pour qu'on retourne dans nos Que température qu'on tous dans nos malions, au nom de Jésus? Que température qu'on retourne dans nos malions, au nom de Jésus? Je vais déclarer toute magie qui est faite avec du feu. Sous non. Je gâte au cognac, Et c'est l'ordre que me passer Température Je dois tourner dans nos Au nom de Jésus. Je déclare ça. Je by l'ordre. Pour température corps. Stop moi vais l'ordre pour température constable. Moi vais l'ordre pour la Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, levez-moi au doigt dans l'air pour madame. Zahar. Nous allons le crier trois fois température constable. On a le plus fort température constable. Retournez non normale, température normale. Retournez non normale, température normale. Retournez non normale. <truhé> Qui s'organise pour être ça? Mais ça, mais ça, mais ça, mais ça. Non mais move, mais move move move move move move move move move move move move move move move move move move move move move mouv, mouv, mouv, move move move move move move move move move mouv, mouv, mouv, mouv, mouv, move move move move move move move move move move move move move move move move move move move move move mouv, move move move move move move move move move move mouv, move mouv, mouv, mouv, mouv, mouv, mouv, mouv, mouv, mouv, mouv, mouv, mouv, mouv, mouv,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 Frappe même pour le Seigneur, miracle a opéré dans la vie. Frappe même pour le Seigneur. cap opéré des miracles. Miracle a opéré. Il y a un miracle à opérer. Volez, volez, volez, vole, Parce qu'on guérit, vous guérit, vous guérit, vous guérit, vous guérit, vous guérit, vous guérit, vous guérit vous guérit, vous guérit, vous guérit vous vous Au nom de Jésus, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En oh mon nom, ils chassent les démons. C'est dans hey, hey, hey, demoiselle ou après tourner qu'on y a, ou marcher ta coude ma demoiselle qu'on y a. Marcher ta coulotte, demoiselles, demoiselle ou t'as pas le cœur à marier ou. Marcher ta coude demoiselles et puis pendant à marcher, à sourire, à sourire, bon même sourire, le mari, le mari, je dit chérie, je t'aime. Et vous te sortir, c'est plus gros qui qu'il te fait. Non, tu vois. Bon, souris l'autre te dit chérie, moi mon tout. <laughs> chérie, je t'aime aussi. <laughs> je t'aime de tout mon cœur. Bon, même sourire. C'est pour marcher, pour reprendre toute activité honnête. toute le côté où t'es qu'on allait, c'est pour aller. Et c'est peut-être Et puis même gang même qui va te faire un peu pour il faut retourner pour aller prêcher l'évangile, pour aller dire Jésus-Guerro. est Allez, ou grand même moi. Marcher, marcher, marcher plus vite, marcher plus vite, marcher plus vite, marcher plus vite, <rire> marcher plus vite, tournez encore, marcher plus vite, Amen. Les romandes qui est ce qui guérit, c'est pour dire c'est Jésus qui fait ça. Il faut mais nous dit Jésus qui fait là. <rire>